Courrière était un jeune journaliste en fait, qui a participé à la guerre d'Algérie. Donc il a vraiment couvert déjà, même au sein de l'armée, hein, en tant qu'appelé du contingent, et puis après aussi, en tant que journaliste, il a vraiment couvert toute, toute cette guerre. Et donc c'était un acteur déjà de, de terrain, on pourrait dire, et il a une connaissance fine aussi du terrain en Algérie. Et finalement, après, la guerre s'est terminée, et il est parti en fait à... À, sur d'autres terrains. Et en fait, euh, à partir de 1966, c'est à nouveau posé la question de, de l'Algérie. Et en, en tant que journaliste, il a replongé en fait dans cette guerre. Il a été voir euh, aussi en Algérie des personnes qui euh, pouvaient... Euh, l'aider, était susceptible de l'aider, donc il a trouvé des, euh, des Algériens également. Donc euh, en fait, entre la France et puis l'Algérie, il a vu qu'il y avait vraiment euh, matière à écrire toute une histoire. Alors, ça l'a amené en fait à, à publier des livres qui sont aujourd'hui euh, très connus, qu'on a regroupés sous le titre générique « La guerre d'Algérie », donc en quatre volumes et qui ont été publiés entre la fin des années 60 et le début des années 70. Et puis, au bout du compte, euh, voilà, il y a eu en tout un euh, million qui, qui vendu. et demi d'exemplaires qu'il a vendus. Et c'est euh, quelque part déjà une histoire un peu en direct euh, par des acteurs, et euh, écrit de manière très journalistique aussi et très vivante, puisqu'on euh, plonge, on va dire, vraiment euh, dans les récits, et les dialogues, et des choses comme ça. Et puis, il s'est posé la question finalement de, de la poursuite de cette œuvre-là, et de, le, de revenir, mais de manière justement plus... Euh, euh, je dirais moins romancé et plus journalistique euh, sur euh, toute cette guerre d'Algérie. C'est comme ça que le projet en fait, d'Historia Magazine est né, et euh, c'est un, un énorme projet, et qui est euh, très, euh, très tôt après la guerre d'Algérie, c'est à peine dix ans euh, après, et donc euh, on a vraiment une quasi-guerre d'Algérie en direct qui, qui se joue là, et donc qui a été racontée, euh, par 150 journalistes 150 en fait journalistes acteurs témoins de l'époque qui euh, qui ont, ont relaté en fait euh, vraiment tous les aspects les plus fins et euh, au plus proche du terrain euh, et donc euh, ici euh, il est parti en fait sur un, un énorme projet qui a duré de 1971 à 1974 et qui a conduit à 128 numéros publiés toutes les semaines ou toutes les deux semaines et ce qui donne une, une somme gigantesque en fait à, la, à, à in fine de 3700 pages euh, 3700 pages et qui euh, au fur et à mesure ont, ont déjà eu énormément de succès aussi à, à l'époque et puis finalement qu'on a euh, un peu oublié au fur et à mesure et euh, qu'on peut retrouver euh, pour les, les, les passionnés si vous voulez on peut retrouver des numéros par ci par là éventuellement pour les plus grands passionnés comme moi d'ailleurs aussi acheter l'intégrale qu'on peut trouver chez les bouquinistes mais c'était un, un matériau finalement qui était un peu, un peu oublié. Quoi. Et donc le projet ici, ça a été de, de reprendre tout ce matériau, de faire un peu la part des choses dedans aussi, pour choisir les meilleurs articles, en euh, laisser évidemment aussi. Alors parfois il y a des, évidemment des, des choix qui sont, qui sont assez euh, drastiques, on va dire, et assez terribles à faire, mais donc il, il a fallu en conserver euh, déjà euh, euh, très peu d'articles, et peut, en même temps, enfin dans toute cette masse énorme, et en fait ce très peu d'articles c'est déjà énorme évidemment, puisque ça nous amène à, à une masse de, de 500 pages, le livre en lui-même aussi, c'est un beau livre qui pèse 2,8 kg. Donc c'est déjà un, un, un bel objet, on va dire. Mais il parvient, euh, je pense aussi, à, à vraiment couvrir tous les champs euh, de, la, de la guerre d'Algérie. Et on a essayé de faire en sorte que euh, ce soit euh, des articles qui concernent les événements, les principaux acteurs mais aussi des personnes beaucoup moins connues ou des, des, des éléments de, de, de vie quotidienne euh, en Algérie à cette époque-là. Donc on a vraiment essayé d'avoir un peu... Euh rendre compte aussi de vraiment la grande variété des articles qui étaient présents dans, dans, dans, dans ce magazine euh, voilà après il y a eu le, un rechapitrage à faire euh, un reséquençage si on veut de, de, de tous ces articles là leur donner en quelque sorte aussi euh, une trame tout au long euh, et donc euh, en, ça m'a conduit à aussi à évidemment euh, l'introduire faire une, une introduction avec une petite recherche sur les travaux aussi d'Yves Courrières par exemple hein, et sur le journal aussi le magazine en tant que tel des années 70 et puis, euh, et puis donc euh, ce séquençage et puis euh, faire des, des, des, des contrepoints historiques à chaque fois pour bien recadrer aussi euh, évidemment euh, tout toute cet euh, ensemble. On a plus d'une personne sur trois en France, 39% euh, qui ont un lien direct avec l'Algérie et avec, avec cette guerre donc euh, ça, ça montre l'ampleur aussi euh, des mémoires et comment c'est quelque chose qui travaille on va dire notre société euh, avec justement des, des mémoires qui nous viennent euh, enfin, de différents ordres euh, des mémoires euh, d'appeler du contingent qui, sont, euh, qui ont été les plus nombreux à hein, un million et demi de personnes donc avec leurs enfants et leurs petits-enfants euh, les mémoires des pieds-noirs un million de personnes aussi euh, avec euh, même chose aussi évidemment leurs enfants et leurs petits-enfants euh, les mémoires des harkis, les mémoires euh, euh, des algériens, des travailleurs algériens. Donc euh, ils étaient 300 000 en 1962 et euh, l'immigration algérienne a, a continué aussi et, et donc évidemment c'est euh, ben, poursuivi euh, après la guerre d'Algérie et donc évidemment ça, ça amène aussi à, à une, une mémoire importante euh, en France. Toute cette variété en fait de, de mémoires, elles sont à la fois hein, par, par moments un peu... Euh, contradictoires, Elles sont, il y a des points d'achoppement, il y a des points de crispation qui existent, euh, comme on a pu le montrer dans, dans, dans la revue Historia par exemple hein, aussi qui sort ce mois-ci euh, on a également des points de rapprochement, on va dire on a une, quelque part aussi une, une passion algérienne, euh, donc là on on parle assez fréquemment aussi d'hypermnésie, justement, par rapport à cet événement, euh, cette guerre d'Algérie. Euh, hypermnésie parce qu'on euh, on y revient beaucoup aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous travaille de plus en plus. Pourquoi euh, C'est aussi parce que euh, la, la guerre d'Algérie, finalement, a été tue euh, par les protagonistes. Les, les appelés du contingent, quand ils sont rentrés, ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. On n'a pas voulu les entendre non plus. Donc c'est quelque chose d'important. Chez les Pieds-Noirs, c'est la même chose qui s'est passée. Euh, les Pieds-Noirs, quand ils reparlaient de l'Algérie, c'était quelque chose qui les, qui les bouleversait. Souvent, c'était des pleurs, euh, des larmes. Et donc, euh, automatiquement, face à ces pleurs et à ces larmes, les descendants ne parlent pas. Euh, enfin, n'osent pas questionner, puisque c'est quelque chose qu'on voit qui travaille beaucoup, les parents et les grands-parents. Euh, il en est de même euh, aussi pour les Algériens, finalement. On pourrait penser que les Algériens en auraient parlé. Euh, mais non, en fait, on, les, les enfants et les petits-enfants ne savent pas ce que leurs grands-parents et leurs parents ont fait pendant le conflit. Pas tous. Certains oui, d'autres non. Enfin, c est, c est, ça dépend des familles, beaucoup, de toutes les familles. Euh, et idem également pour les harkis. Les harkis se sont beaucoup tus, se, euh, voilà, se sont complètement renfermés sur eux-mêmes. Et ce sont les enfants et les petits-enfants qui ont véritablement demandé... Dans, était dans une quête de mémoire de ce point de vue là euh, euh, au fur et à mesure et tout ça ressurgit quelque part aujourd'hui beaucoup aussi avec des, des éléments qui peuvent être très contradictoires évidemment la, la question du, du racisme aussi et puis, euh, et puis au delà de cette question là euh, justement il y, a, il y a une volonté de retrouver un peu toute cette, euh, toute cette histoire et la richesse de cette histoire là donc voilà, tout ça fait, euh, fait cette, euh, cette prégnance de la mémoire euh, algérienne en France aujourd'hui, euh, qui n'est pas la même chose euh, que l'on peut retrouver en Algérie, où là on pourrait dire qu'il a une, sorte, une forme de trop-plein de mémoire, et une volonté de passer à autre chose. Une mémoire qui est très officielle, euh, et donc, le, au contraire, la population algérie, algérienne a envie, en fait, peut-être de passer à autre chose. Mais en tout cas, voilà, ce sont deux pays, la France et l'Algérie, qui ne sont pas, euh, enfin, qui sont liés, quelque part.